on va parler ensemble de café froid. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Très heureux de vous retrouver pour cette vidéo consacrée à une véritable passion, le café. Ça, si vous suivez nos vidéos, nos playlists, on en parle très souvent. Mais là, je vous parle sincèrement. Pour moi, c'est vrai, c'est une révolution. C'est une révolution dans la façon dont on prépare le café. Alors, on va parler de cold brew. Coffee, donc du café extrait à froid. Alors, ce n'est pas un café froid, ce n'est pas un café frappé, ce n'est pas un café avec plein de sucre, c'est vraiment un café, au lieu de l'extraire à chaud, type expresso, machine, etc., il n'y a pas de machine. Il y a un infuseur, un infuseur sans prise de courant, juste du café infusé avec de l'eau froide pendant 12 ou 24 heures selon l'intensité qu'on veut. Alors, à quoi ça sert le cold brew coffee, ensuite j'expliquerai les origines. Le cold brew coffee permet en fait d'avoir une infusion, un hectare de café, sans aucune amertume. Juste le goût du café. Donc c'est vraiment une extraction lente, très douce, très agréable à boire. On peut vraiment éviter de mettre du sucre dedans. On peut le boire froid, c'est ce que je bois principalement la plupart du temps. On peut également le boire chaud en simplement l'allongeant. Donc ici ce que je vais faire, c'est... Vous expliquer comment ça se fait, comment on fabrique, c'est d'une simplicité incroyable, vraiment incroyable. Et ensuite, quelles sont les origines de ce café, comment j'en suis arrivé à vous parler, à vous montrer ce type de machine fabriquée par KitchenAid, aussi bien pour l'infuseur, le cold brew coffee machine, ou simplement également le moulin, car le moulin est évidemment très important. Alors le cold brew coffee vient d'abord d'une passion que j'ai depuis des années pour découvrir toutes les façons dont on extrait le café. On a déjà fait ça avec des, des systèmes, des, des cafetières à piston, des, des, des presses café, des systèmes de café turc que j'adore, des, des expressos, des slow coffee. On a vraiment beaucoup de manières en fait d'extraire du café. J'en aime, aime vraiment beaucoup, beaucoup. Et donc un jour on était en voyage, on voit du cold brew coffee. Je dis oh, finalement une enseigne où je peux goûter du cold brew coffee, ça c'est une bonne chose parce que j'en faisais déjà à la maison. J'en ai toujours fait à la maison depuis maintenant 8 ans, je fais du cold brew à la maison. Et vous verrez que sur Instagram, etc., si vous nous suivez, je pose quand même beaucoup de posts au niveau du cold blue coffee. Et euh, je trouve enfin un endroit, une, une chaîne de magasins de café qui vend ça, 4 dollars. J'ai payé un café cold blue coffee 4 dollars. Je l'ai pris, ça m'a fait un peu mal quand même de les, de les payer, mais simplement parce que je trouvais que c'était très simple et je connaissais le prix, il n'y a pas de machine, c'est juste vraiment du café infusé. Donc je me suis dit ok, si un jour une machine en sort une, je vais vous en parler. Et ça a été le 4 de kitchenette, donc je me suis dit ok, alors on en parle sincèrement. On n'a pas été sponsorisé pour faire ce genre-ci, mais c'est vraiment pour vous dire tiens, les gens qui ont peur de goûter du café, il faut vraiment tester ceci. Alors là-dedans, il y a simplement, très simple, un réservoir en verre, un robinet, un accès très facile, vous savez tout démonter ici pour nettoyer le bas de la machine, si au cas où vous devez la nettoyer. Et puis, un infuseur en inox dans lequel vous mettez le café, vous mettez de l'eau et vous attendez. C'est tout. Il je, je n'y a que ça à faire avec son petit couvercle. Tout propre pour laisser même dans le frigo pour l'avoir bien frais. Important c'est le moulin. Le moulin est très très important car en fait vous avez besoin ici d'une mouture assez grossière. Donc ça, beaucoup de moulins savent le faire. Mais en fait ici vous avez des meules en acier inoxydable et un corps en métal coulé. Donc un moulin de très très haute qualité. Vous avez, oui, une mouture plus fine sur le 8. Une mouture 5 que j'utilise, vous le verrez dans une prochaine vidéo, pour un percolateur. Ce qui fait un, permet de faire un slow coffee également au percolateur. Donc très très bon ça vraiment aussi. J'utilise la mouture 1 qui est vraiment une mouture sable. On peut mettre jusqu'à 200 grammes, j'en mets 160 g pour plus d'un litre d'eau. C'est un moulin manuel, au cas où si vous le souhaitez, ça existe, comme on met 160 grammes. Si vous voulez laisser du grain dedans, il existe des balances. Voilà, avec l'indicateur de la balance. Vous mettez la balance, tout simplement, et à ce moment-là, il pèse automatiquement et vous l'arrêtez. J'enclenche et je laisse faire. Donc, voyez, la mouture, on n'est pas du tout sur une, moutille, une mouture fine expresso ou café turc extrêmement fin, ni même sur un percolateur, on est au double d'une mouture percolateur, on est vraiment sur du petit caillou. Alors pourquoi Car en fait le café va infuser très longtemps. Voilà, vous avez des tout petits trous dedans. Le fait d'avoir une grosse mouture permet simplement que les grains de café ne passent pas dans votre, votre cold brew après. Donc tout ce que vous avez à faire maintenant, n'est pas compliqué. Vous mettez ceci à l'intérieur et vous y versez votre café. C'est une méthode qui fait de plus en plus d'adeptes car si comme moi vous êtes des fois des grands buveurs de café, là c'est du cold brew par exemple que j'ai dedans, si vous êtes des grands adeptes de café, c'est du café qui est très doux pour l'estomac et vraiment qui commence à prendre une ampleur très impressionnante. Aux États-Unis, c'est incroyable. En Angleterre, en France, on a vraiment, on, les gens ont une ouverture d'esprit de plus en plus grande au niveau du café. Alors, de nouveau, chacun a sa méthode à lui. Chacun doit faire ce qui lui plaît. Mais l'expresso est excellent. Le percolateur est excellent. Le cold brew est excellent. Voilà. Il y a tout plein de méthodes, mais c'est bien des fois d'en découvrir d'autres. Donc maintenant, tout ce qu'il faut faire, c'est venir inonder avec de l'eau et on se retrouve juste après. Voilà, vous mettez cela au frigo pendant 12 heures ou 24 heures. Pourquoi la différence Car si vous l'aimez vraiment puissant et ou si vous l'aimez un peu plus doux. Euh, alors, je voudrais faire deux mots de ceci. Moi, je l'aime plus ou moins 12 heures, donc ça, c'est vraiment bien. Je le dilue assez peu, vous pouvez le diluer un peu plus. Comme je disais, vous allez obtenir un hectare d'entre 700 et 800 ml selon les pertes que vous allez avoir. Car dans 12 heures, il faut donc enlever le filtre dedans Jetez évidemment le café qui n'a plus, plus rien de bon à ce moment-là dedans et vous gardez le nectar pratiquement plus d'une semaine au frigo si vous le souhaitez. Ça permet également de faire des cocktails. Quand on fait des cocktails euh, avec, à base de café, utilisez du cold brew comme ça vous n'avez pas à trop réfrigérer et surtout vous n'avez aucune amertume. Juste le goût du café sans amertume. Comme ça, le cold brew c'est vraiment une très très belle invention. Aussi, je voudrais faire une petite parenthèse au niveau du café. Ici, nous avons un torréfacteur qui s'occupe de nous, qui nous fait un café assez blond. Donc dans la torréfaction, il n'est pas trop noir, il n'est pas surcuit. Il l'arrête pratiquement après le deuxième crack qui permet également d'avoir un, un, un torréfacteur qui torrifie vraiment pour tout type de café. En tout cas, pour nous, ça nous convient, que ce soit nos expressos, nos percolateurs ou nos cold brew. Si vous avez du café, des fois, qui est trop cuit, vous pourriez avoir quand même un petit goût de brûlé dans le cold brew. Donc, vérifiez bien la qualité que vous prenez. Nous, on ne boit que du 100% Arabica. C'est déjà une première chose. Mais vraiment, avoir une torréfaction, pour moi, plutôt blonde que trop cuite, pratiquement brune, noire. Heureusement... Le cold brew est là, mais on en a préparé à l'avance. On va vous montrer ça tout de suite. Donc, on en a préparé la veille, vous hein, vous en doutez. Donc voilà, Vous pouvez le mettre dans une bouteille, plus facile à verser. Voilà, Moi, j'aime bien ce genre de pot, ça conserve, conserve assez bien. Donc, vous pouvez le mettre chaud, comme je disais. Ici, on va le boire froid. Donc, en fait, vous obtenez un hectare de café. Ça sent vraiment le café, mais voilà, il faut vraiment tester ce genre de, de, de boisson. Voilà. Vous en mettez ceci dans votre tasse. Voilà. Vous rajoutez quelques glaçons. Pour les vrais amateurs de café, c'est une boisson absolument incroyable. Et vous venez allonger avec de l'eau. Vous trouverez également parfois certains mettent de la crème modulée. Ça c'est un café froid. Une boisson d'été très désaltérante, sans sucre, on, est, on peut boire un café mais on n'est pas obligé de boire quelque chose de chaud, c'est absolument divin. Important à signaler, c'est si vous me dites tiens, est-ce que c'est plus caféiné qu'autre chose Ah oui Si le café a infusé entre 12 ou 20 heures, 24 heures dans de l'eau, le taux de caféine est très fort évidemment, si vous le buvez le soir. Même si c'est de l'arabica, il faut quand même se dire qu'il y a quand même de la caféine dedans, donc ça infuse très fort. Donc il faut évidemment gérer un peu si vous êtes sensible à la caféine. Pour les amateurs de thé, ça fonctionne également pour faire du thé froid. Quand vous avez, soit vous achetez des feuilles de thé, soit vous, vous faites vos mélanges vous-même, vous pouvez faire infuser du thé. Attention que le thé, c'est moins de 10 heures, donc ça n'est pas la même chose que le café, parce qu'à ce moment-là, vous allez vraiment avoir un goût amer dans votre thé. Donc le, le thé, je conseille 4 ou 5 heures. Certains mélanges très légers pouvaient aller jusqu'à 12 heures, mais ça suffit, selon moi, largement. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo qui me tenait à cœur. Alors, je ne sais pas si vous serez beaucoup à devenir adepte du cold brew café, du, du café extrait à froid. Mais je sais que pour moi, c'est vraiment une révolution. C'est vraiment quelque chose qui va changer dans nos habitudes. Donc, je vous invite à passer nous voir en magasin, découvrir ce produit. Plus d'infos sur notre site de vente en ligne. Si vous voulez avoir des infos sur ce produit ou passer simplement nous voir en magasin, Laissez des commentaires si vous avez, si vous avez déjà des expériences ou des questions, on y répondra. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest et également Twitter et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao